Si vous avez une prière, euh, une prière du fond du cœur, et vous voulez à ce que Dieu fasse quelque chose, pendant que nous chantons cette chanson, dis à Dieu. Parce que la chanson dit Jésus est là, c'est à toi de voir. Donc crois que ton Dieu là est là et il te donnera ce que tu demandes. Amen. Merci Jésus parce que tu es là. Nous te remercions pour ta présence. Jésus est là, c'est à, de... à toi de voir. Jésus est là, c'est à toi de voir. Jésus est là. C'est à toi de voir. Oh. Oh Pour un Dieu si merveilleux, il est présent, il veut ton cœur, il veut tes voix. présente-lui ton cœur, il veut t'y toucher, donne-lui ta main, il veut tes problèmes, parle-lui. Quand il se présente, les choses changent. Quand il se présente, il bénit. Quand il se présente, Jésus il guérit. Quand il se présente, le miracle se produit. Jésus est là. Jésus, c'est à toi de voir. Jésus est là, c'est Quand il s'est présent Tu ne restes pas la même personne Quand il s'est présente, Tu deviens Dieu sur la terre Quand il s'est présente, Tu es capable de beau pour les jours Quand il s'est présent Le diable n'a pas le mot à dire sur toi Il veut ton cœur, c'est à toi les quoi